Ok. Je ne vais pas aller vers euh, la réponse à ta question, c'est-à-dire pourquoi, mais comment faire. Le plus court chemin, j'ai pas dit le plus facile, le plus court chemin, ce sera toujours d'acter ta pensée. Et finalement, je vais quand même répondre à ta question as du mal à aller contempler ta pensée de manière matérielle. Acter ta pensée, ça veut dire vérifier si elle est vraie ou fausse pour toi. Et comme potentiellement ça peut te faire à dire « je suis incompétente, je suis trop limité, je ne suis pas assez bien », tu préfères rester à un niveau mental qui quelque part te correspond. Parce que ça a le bénéfice de pouvoir changer de chemin comme tu veux. Donc, ça me parle de ta liberté aussi. Euh, ton imagination est ta liberté. Et tu penses que tes perceptions énergétiques, ton imagination, tout le côté intellectuel, mental, donc en gros, tous les, les trois chakras du haut, 7, 6, 5, sont la solution à ta vie. Sauf qu'à aucun, à aucun moment, tu ne vis réellement ta vie parce qu'à aucun moment, tu acceptes de prendre une pensée ou deux, trois pensées maximum qui te correspondent, et d'aller les incarner à travers des actions, à travers une mise en lien, à travers une décision, un chemin. Tu vois la matière comme une prison. Voilà ta véritable... Ce avec quoi tu te bats réellement. La matière est la prison. Et l'esprit est la solution. Donc, dit autrement, et là je renvoie en même temps l'information dans le groupe, L'esprit le, est tout puissant, le corps est un caca dans le caniveau. Donc, le corps n'a aucun intérêt, aucune solution, aucune ressource. C'est une manière pour toi de prendre ton indépendance, Ouais, voilà. par rapport à ta famille. Euh, de prendre ton indépendance par rapport à ta famille, mais de manière un peu, euh, un peu euh, foutage de gueule. Voilà, c'était le mot qui me venait. Pourquoi foutage de gueule Parce que ton corps n'est ni plus ni moins la somme du patrimoine génétique de papa à 50% et de maman à 50%. Que toute ton éducation, tu la dois à qui À deux points de référence qu'on appelle papa, maman. Ou grand-père, grand-mère, peu importe. Euh, chez toi, tu préfères opérer une scission fictive avec des ressources que tu as et qui te permettraient de poser réellement ta liberté, de poser réellement ton indépendance. Plutôt que d'aller voir réellement ton indépendance. Ouais. Il y a un choix à faire pour toi que personne ne peut faire à ta place. Est-ce que tu décides d'aller voir comment tu te débrouilles dans la forêt avec tes propres outils que t'ont transmis papa et maman ou alors tu continues à, à courir dans la forêt éternellement C'est à toi de voir. Pour le groupe on est sur du... Euh, on est sur quoi Qu'est-ce que ça envoie pour le groupe On se trahit soi-même. Ça me dit, je me trahis moi-même. Je me... Fais un autocroche-pied dans l'espoir de me voir tomber. Parce que je préfère me voir tomber plutôt que de me voir réussir. Je préfère voir mes penchants négatifs, je préfère me contempler à travers un prisme de, de presque « je suis une merde » plutôt que de trouver les ressources adéquates pour construire quelque chose. Euh, ouais. Ce qui est dysfonctionnel chez le groupe de ce soir, c'est notre... Capacité à construire quelque chose. On a la croyance que le mental et la matière ne font qu'un. Donc c'est un peu de la spiritualité perchée qui en fait n'existe ne, pas. Le mental reste au niveau mental. Le niveau divin reste au niveau divin. La matière reste au niveau de la matière. Tu peux construire une maison en cinq minutes dans ta tête. Il suffit de l'imaginer. Par contre, pour pouvoir construire une maison, il va falloir te lever tôt demain matin et travailler pendant des années. Et là, pourquoi l'exemple de la maison Parce qu'on n'importe qui pour qu'on peut construire une maison, mais personne ne peut construire une maison comme nous. Tout le monde peut être coach, tout le monde peut être euh, thérapeute, tout le monde peut être euh, boucher. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais personne ne peut faire les choses comme toi. Tant que tu n'as pas pigé ça dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans tes tripes, euh, tu ne pourras pas te reconnaître. Tu ne pourras pas t'aimer. Et piger cette information, incarner cette information précise est la voie la plus courte pour t'aimer toi-même. J'ai tout dit. Merci pour ta question Stéphanie.